Et yo tout le monde, c'est Ridil, on se retrouve pour un nouveau succès à lo 2, cette fois-ci on va voir Habitat Animal, donc pour le débloquer il va falloir aller sur la carte à lo 2, la tête la première, et ça va se passer au niveau du bâtiment qui est en construction, donc euh, un moyen d'y aller c'est de prendre le souffleur qui est en bas à côté des banshees. On va monter euh, la plateforme, il va falloir monter tout en haut, et le but ça va être de zoomer sur des graffitis qui a au mur. Donc là en fait vous pouvez voir qu'il y a des têtes euh, d'hippopotame avec des inscriptions euh, qui sont écrites, et donc il va falloir rester dans ce coin, regarder les inscriptions, et normalement le succès doit se débloquer au bout d'un moment. Alors moi je vous dis à une prochaine vidéo, et bien entendu, viva l'eau